La vidéo tant attendue, madame, et messieurs, je m'appelle Alcon et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personnes. Parce que je n'ai pas d'amis, les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment protéger votre coeur faction 100% impiable selon mes calculs mathématiques. Bien sûr, ceci était avant l'update de, euh, des Aqua Creepers, etc. Malgré qu'ils ne fonctionnent toujours pas. Il faut retrouver les nouvelles techniques, mais c'est quand même des très bonnes, très bonnes, très bonnes techniques. Donc... Comment je vais faire les amis, pour vous expliquer ça, c'est très simple, je vais me rendre à un endroit, je vais vous expliquer la technique impiable, la, la celle la plus sûre et que personne n'a fait déjà sauf une team et je vais quand même la féliciter vu que c'est grâce à eux que j'ai réussi à découvrir ce magnifique bug. Donc. Je mettais les portes à l'endroit précis, les amis, et je vous reviens. Si je vous disais que je suis à l'endroit euh, précis où ce que notre cœur peut être impillable. Donc, vous allez me dire, « Icon, c'était dans ton nappé. » Et oui, les amis, dans mon nappé. Pourquoi dans mon nappé Parce que les AP, c'est un endroit que vous auriez jamais pensé où ce que le cœur aurait pu être, mais il aurait pu être ici. Donc, si, par exemple, je vous donne un exemple tout stupide. Vous mettez votre cœur ici, ok Vous mettez tout ça en space obsidienne. Au-dessus Space Obsidienne, vous barrez ensuite autour du cœur. Donc par exemple, le cœur ici, vous mettez des blocs de Space Obsidienne tout, tout, tout, tout autour. Au-dessus de la Space Obsidienne, vous mettez juste une couche d'eau. Une couche d'eau, les amis, et le coeur est impillable. Vous voulez savoir pourquoi C'est très simple. Parce que nous pouvons pas crashco la euh, Space Obsidienne. Et de toute façon, si on arrivait à crashco la Space Obsidienne, il y aurait... Plein de couches pour pouvoir euh, passer à travers, ok? Et, comme vous voyez, c'est 128 explosions pour un cœur. Donc, en plus d'utiliser toutes les creepers sur votre Space Obsidian, ils auront besoin de 128 creepers pour péter votre cœur, ce qui devient piable Imaginons que tout ça, c'est de la Space Obsidian. Je rajoute juste de l'eau ici. Boom! De l'eau dans le coin là, de l'eau dans le coin là. Je les fais toutes connecter et ma base devient piable. Et oui, les amis, c'est aussi simple que ça. Par exemple, il faut savoir un truc, il ne faut pas faire d'entrée ou de sortie comme ça. faut vraiment euh, juste avoir un set dans le, dans le cœur, comme moi. Moi, je vais vous montrer. Donc, moi, j'ai un set directement au cœur. Il n'y a aucun accès au cœur. C'est vraiment juste oh, C'est vraiment juste dans le, le cœur qu'on a. Et ici, autour, comme vous voyez, il y a de l'eau au-dessus. Comme ça, c'est impillable. Maintenant, bon, maintenant, peut-être qu'il est impillable avec la TNT aquatique, mais c'est les pas. Malheureusement, la TNT aquatique et le creeper aquatique ne fonctionnent pas présentement. Donc, comme vous pouvez voir, ils sont désactivés. Donc, euh, voilà, ils sont en cours de bug de résolution. Donc, ça, on sait pas combien de temps ça va prendre avant qu'ils soient activés. Et de toute façon, ça coûte tellement, tellement, tellement cher, les amis, pour crafter un truc. Donc, pour crafter une TNT aquatique, selon mes calculs mathématiques, ça vous prend 1, 2, 3, 4, 5... Ok, 5 fois, 9, euh, 5 fois 8, donc ça vous prend 5 fois 8, euh, nanana, environ 9 blocs de titans, environ 9 blocs de titans euh, pour crafter un, ouais, c'est exactement 9 blocs de titans pour crafter 8 TNT aquatiques et euh, ensuite un creeper, donc ouais. Quand... Presque 9 blocs de titas. Je suis pas 100% sûr de mon calcul, mais je pense que ça doit être environ 9 blocs de titas. Donc, si vous faites le calcul par vous-même, vous pouvez me le dire dans les commentaires, ça serait super sympa. Donc, ça, c'est vraiment une des façons euh, qui était le plus cheat. Maintenant, je sais pas, par exemple, je dois vous avouer, je sais pas s'ils l'on patch ou pas cette façon-ci. Moi, j ils m'ont dit de pas réaliser la vidéo. Ils m'ont dit, contre, on doit vraiment corriger ça, c'est vraiment trop cheat. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, ne pas le. le, le, le, le, le mettre ta vidéo, donc j'ai dit ok, mais aujourd'hui je fais la vidéo parce qu'il y a les creepers aquatiques et ça reste quand même euh, difficile à piller, même avec les creepers aquatiques, ça va vous coûter extrêmement cher comme j'ai dit, si on fait 14 creepers aquatiques pour casser à, à travers la space obsidienne, ça nous revient à quasiment euh, plus d'un stack de blocs de titans les amis, pour faire juste péter 12, euh, une space obsidienne ce qui est 12 coups de creeper donc c'est quand même énorme c'est quasiment impossible à faire, les amis. On va pas se mentir, c'est impossible à faire. Plus de 64 blocs de titan, les amis. C'est stupide si vous dépensez autant pour péter un space obsidienne. Donc, ensuite, je vais vous montrer la deuxième technique pour bien protéger son cœur. C'est la protection que j'ai fait pour mon cœur à moi. Je peux peut-être continuer à aller par là, mais de toute façon, ça ne servirait à rien. Premièrement, il y a 5 couches de pierre de métier de chacune des côtés. Chaque cinq, couches, cinq couches, 5 couches, 5 couches. Et ici, ensuite, on a un cube. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 par 1, 2, 3, par 16, si je ne me trompe pas. C'est 13 par 16, donc un claim complet de Space Obsidian et le cœur est au en dessous. Donc vraiment, bonne chance pour piller ça, quoi. Malheureusement, comme j'ai dit, avec les creeper avec de l'eau, c'est possible, mais descendre en ligne droite avec les creepers ensuite, oh là là là là, ça va coûter cher. Ça va coûter très très cher même. Et déjà, il faut commencer à faire un canon à, euh, à sable. Sinon, il faut faire un canon à sable. Il y a une façon de piller ça. C'est que vous cassez les 5 couches de pierre de mété Donc déjà, c'est des stacks et des stacks de TNT. Vu que c'est euh, 8 explosions par euh, minerai. Donc 5 fois 8. Voilà, vous avez le nombre de TNT que ça vous apprendrait. C'est sans compter si vous arrivez à faire un canon. Sachant qu'il y a 70 claims juste ici autour dans ma, dans ma base. Non, attendez. Ouais, ouais, il n'y a pas 70 claims parce qu'on a notre farm et on a ça ici. Donc, attendez, je crois que c'est 60-30. Donc, il y a environ 60 claims ici. Un truc comme ça, je ne sais pas exactement, les amis, là, le nombre de claims. Mais disons qu'il y a beaucoup de claims, OK? Il y en a beaucoup parce que je sais que c'est euh, on en a séparé 50-50. Donc, voilà. Mettons qu'il y a 50 claims, OK? Par exemple, ici. Ben, vous devez passer à travers 50 claims avec votre canon. Ensuite, faire un canon à sable qui va bloquer tout le sable ici pour pouvoir péter avec l'écriture normal. Vraiment, bonne chance pour réussir à faire ça. Ensuite, ici, vous pouvez essayer de faire un usebug void. Use bug, qu'est-ce que vous voulez Il y a une protection anti-use void. Donc, je vais vous montrer. Whoop, pêlin euh, base, je vais vous montrer qu'il y a eu un usebug anti-void, je vais regarder quand même qu'il n'y a aucun choix voilà donc si on fait, ah oh, ben je, je vais être capable de le reposer après je sais pas si je vais être capable de le reposer après mais regardez de la obsidienne des barrières pour anti-usebug void donc vraiment pour le coup ce cœur là est vraiment impiable c'est mon cœur à moi les amis ça fait plus de un mois qu'on l'a et il a toujours pas été pillé donc euh, c'est le cœur qu'on a utilisé durant euh, 50% de la deuxième euh, partie de la version euh, de la saison plutôt donc voilà, si vous euh, si vous voulez savoir, ça récolte quand même pas mal de points, je vais vous montrer vite fait. Donc 500 points que j'ai récupéré, ici il y a, euh, comment il s'appelle, moi qui ai récupéré les points encore. Ensuite il y a Hitrix euh, e qui vont attaquer les coeurs, regardez, en 200 points, 1000 points, le, le minimum le plus que tu peux avoir dans un coeur c'est 1000 d'ailleurs, je rappelle. Donc si vous avez plus de 1000 points dans votre coeur ça sert à rien. On a vraiment ce coeur là depuis vraiment longtemps, depuis l'ancienne saison, donc euh, voilà. On verra ce que ça donne, les amis, mais je vous ai présenté la meilleure technique pour défendre votre cœur. Ensuite, je vais vous montrer une autre technique. Je le fais tout de suite. suite. L'autre technique, les amis, c'est le cœur dans les airs. Mais comme vous pouvez voir ici, je suis dans le claim de la French Faction. Donc, on va faire « Fresh ». French faction, pardonnez-moi, ils jouent plus beaucoup, ils se sont fait attaquer, ils se font attaquer euh, tout, toujours parce que justement leur cœur il est très mal fait à cause des claims autour. Comme vous voyez ici, il y a quand même beaucoup de claims autour, mais il y a plusieurs façons de piller ces claims là Comme vous voyez, on peut créer des tours, ils perdent dessus les coffres, ensuite perdent là-dessus, ils ont vraiment mal fait leur truc en fait. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le cœur il est hyper mal protégé. Mais si vous vouliez, par exemple, faire un cœur comme ça, ça vous prendrait... Deux factions, donc ça vous prendrait 70 claims de votre faction et 70 claims d'une autre faction tout autour de votre claim de faction. Pour... Là, qu'est-ce qui va arriver en faisant ça? Il va falloir que la personne fasse un canon TNT Fly plus perle sur votre cœur à la couche 250 qui est la limite. Maintenant, c'est 250 à la limite, donc si vous saviez pas. Donc, ça serait... Ah, impossible quasiment à faire les amis donc personnellement je vous conseille pas de faire celui-ci mais quand même je voulais quand même vous montrer les trois techniques les plus euh, populaires pour faire vos coeurs vos de faction c'est celle que je vous ai montré entourée de Space Euh il y en a beaucoup qui font l'erreur de la faire avec la pierre de métier mais comme vous avez vu dans le pillage que j'ai fait de la lunatique si je me souviens bien on a réussi à use bug la pierre de métier qui... L'autre côté, il y avait de la pierre de la Space Obsidian, mais c'était la plus grosse erreur qu'ils ont pu faire parce qu'on a pu euh, use bug, euh, crash co, je veux dire, euh, le creeper à l'intérieur, crash co, allumer, heal le creeper et pouvoir faire péter la pierre de mété. Et ensuite, c'était plutôt facile parce qu'on a juste eu à passer comme une grille dans un, dans un, dans un, dans un clou et nous sommes littéralement détruit le cœur plusieurs fois. On le fait de la même chose deux fois pour le cœur de la lunatique. D'ailleurs, reste une piste vert Mais quand même, vous voyez ce que je veux dire. C'était vraiment pas une bonne façon et c'est vraiment pas une bonne idée de mettre la pierre de météorite, les amis. Vraiment, faites pas ça. Mettez aucune pierre de météorite parce que la pierre de météorite est crash co. Donc, si vous voulez me faire de mettre de l'eau. Sur la pierre de météorite, votre base est déjà pillée quoi, c est, c est des... oubliez ça, c'est déjà pillé, surtout quelqu'un qui trouve votre claim, surtout que la map sur ce que le pépé fait seulement 15 000 par 15 000, on en les entoure là, donc c'est très petit pour 600 joueurs tous les jours, c'est quand même très chaud, mais si vous mettez la space of de l'eau par dessus, space of sea, space of space charge space of sea, space of sea, space of sea, vous allez être capable, les amis, bien sûr, de être quasi-impiant. Parce que je dis quasi, pourquoi Parce que le problème vient des creepers aquatiques. On sait pas leur force encore. Ils viennent tout juste d'être release, les amis, donc on sait vraiment pas. Ça peut être super bien, comme ça peut être de la grosse merde. Il faudrait les tester. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, si vous voulez péter une space obsidienne avec le truc, ça va vous coûter plus de 64 blocs de titan euh, pour crafter une euh, masse d'eux, dans le fond... Euh, comment ça s'appelle, masse de, euh, euh, de TNT aquatique pour ensuite les transformer en creeper. Le seul truc qui peut vous coûter moins cher, si vous voulez faire ça, c'est si vous utilisez la TNT aquatique à la place des creeper. Mais la plupart du temps, comme j'ai dit, les canons à sable, les canons, à, les canons TNT boost, puisque vous pouvez faire les gros canons et tout, vous pouvez quand même vous rendre avec la TNT, mais 70 claims si vous entourez 70 claims autour. Aïe, c'est chou quand même de faire ça. D'ailleurs, moi je vais devoir agrandir ma farm, comme je vais devoir rapetisser les claims de ma ferme. Donc le château, on va devoir le unclaim et claim notre cœur un peu plus parce qu'on on savait pas que c'était... Euh, Tiens, là, on a, je vais pas vous mentir les amis, ne, ne, on avait fait peut-être 30 claims même pas. Va falloir en, en rajouter un peu plus parce que bon, comme vous voyez, avec la TNT, on veut pas se faire niquer. Donc voilà, c'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui les amis pour mes trois techniques. La première technique, vous pouvez quand même essayer de la faire dans, le, dans la LAP. Je ai, comme je vous ai dit, ça peut être bon. Faites attention que vos voisins n'aient pas de la TNT aquatique, parce que je sais pas si c'est patch ou pas. Euh, les amis ne voulaient pas que je fasse la vidéo dans la paix, parce que justement, il y avait peur que euh, les gens fassent des coeurs comme ça impiables. Mais maintenant, je pense plus que ça les doit les déranger, à cause des TNT aquatiques et euh, creepers aquatiques qui ont rajouté, je, on peut péter des creepers dans l'eau. Donc certes, le serveur devient de plus en moins de base impillable, avec l'aspect subtil qui devient un crashco, les creepers aquatiques, etc. Mais je trouve que c'est une bonne chose, parce que je trouve que ça va faire plus pillages et il n'y aura pas de faction intouchable. Il faudra vraiment bien protéger son cœur, être actif, euh, et bien bien bien joué quoi donc voilà, je suis vraiment content que je euh, que puisse enfin faire cette vidéo là vraiment une vidéo que vous attendiez énormément maintenant vous savez comment faire un cœur quasi impiable, je vais quand même mettre impiable dans le titre parce que bon, on va pas se mentir les amis ça fait plus de vues, donc voilà, si vous avez appris une nouvelle technique dans cette vidéo là, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous pouvez aussi partager la vidéo avec les membres de votre faction et la partager sur toutes les réseaux sociaux, ça me ferait vraiment plaisir si cette vidéo là atteignait les 500 pouces bleus, j'en sais que j'en demande beaucoup, normalement j'en demande 3 et on les a même pas, mais 500 pouces bleus aujourd'hui, ça me ferait super plaisir pour cette vidéo. Et j'ai jamais vu de vidéo qui vous présentait plusieurs techniques pour pr euh, protéger votre cœur de faction. Donc euh, voilà, je vous aime énormément, les amis. C'était Iconz et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.